Alors nous allons voir maintenant comment configurer quelques autres paramètres qui vont rendre l'éditeur plus convivial. Admettons que je rajoute ici un paragraphe de, de texte de Lorem Je commence par taper la balise P, la balise, la balise que je veux insérer. L'éditeur me propose ici toute une série de balises HTML. Il me suffit en fait d'en choisir une et de compléter avec la touche Tab. Si je fais Tab, la balise est complétée. Maintenant, je vais taper le mot Lorem. Eh bien, là, là aussi, l'éditeur me propose de compléter avec du Lorem Ipsum. Si je fais Tab, il me rajoute une ligne de Lorem Ipsum. C'est génial. Par contre, je vois que cette ligne eh bien, elle dépasse la largeur de mon éditeur. Il ne fait pas les retours de ligne. J'ai envie de configurer ça un peu mieux. Pour cela, je vais aller dans les préférences, paramètres. Et je vais chercher la fonctionnalité des retours de ligne. alors la voici ça s'appelle word wrap Vous pouvez aussi chercher dans cette petite console de recherche et il vous montrera le paramètre qui correspond ici il existe différents réglages par défaut c'est off donc c'est désactivé je vais faire on et si je retourne dans ma page HTML, je vois que maintenant, les retours de ligne sont appliqués. Je verrai l'entièreté de mon code. Ok, c'est très bien. Par contre, ici, j'ai produit un code qui n'est pas très joliment formaté. Je vois que le premier paragraphe a une indentation à gauche, alors que le deuxième n'en a pas. Ok, c'est moi qui ai mal codé, mais j'aimerais bien que mon éditeur corrige ça automatiquement. Alors je vais me rendre dans les, de nouveau dans les paramètres. Il existe ici un paramètre intéressant sous éditeur de texte mise en forme format unsave si je coche ceci il va formater mon code pour l'améliorer au moment où j'enregistre mon code se trouve formaté joliment c'est magique donc à partir de maintenant si je fais du code qui ne respecte pas les, les indentations par exemple je fais une liste avec un élément sans aucun retour de ligne au moment où j'appuie commande s pour enregistrer mon code est formaté avec une orientation propre c'est génial